Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve pour, pour une vidéo un peu spéciale auquel je vais réagir aux chaînes qui ont passé les 1K d'abonnés. Et oui, 1K d'abonnés. Parce que vous m'avez demandé si je cette vidéo-là et je vous avais dit que j'attendais d'avoir les AK et vu que ça fait quelques semaines que je les ai passé et le temps d'aller chercher les vidéos, les chaînes, tout ça, tout ça bah il fallait un peu de temps et maintenant que j'ai tout et ben bah, je me lance pour faire la vidéo et j'espère que ça vous plaira et si jamais ce genre de vidéo peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, à liker et à me le dire dans les commentaires Et si jamais vous voulez d'autres séries N'hésitez pas à me dire si vous voulez avec des chaînes avec moins d'abonnés Plus d'abonnés Ou quel type de chaîne, exemple que Que de la cuisine, ou que du sport, ou que de la mode, ou que des jeux vidéo, ou autre Ou des chaînes étrangères, etc Vous me dites tout dans les commentaires Je vous y attends dans les commentaires pour en savoir un peu plus Sur ce on va commencer avec la première chaîne, qui est ZITRA 1114 abonnés, si je ne me trompe pas. On va découvrir ensemble ce qu'il fait. Alors, c'est parti Salut Si mes vidéos t'as plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit à ma Merci d'avance. Donc défi, 10 000 abonnés, il m'a réussi, c'est super. Faut juste... Ah non, 10 000 abonnés, pardon. Ok, c'est son prochain défi, c'est super ses petits réseaux, tout ça, tout ça, c'est parfait. Ok, maintenant nous allons voir ce qu'elle fait, ce qu'il propose sur sa chaîne. Il y a beaucoup de gaming et quelques petites aides de tutos comme celui-ci, comme avoir beaucoup de membres dans le Discord, même des petits concours d'accord. Mais sinon, c'est beaucoup de Fortnite même des FAQ, intéressant hum, voilà. c'est beaucoup de gaming en tout genre hein. comme vous pouvez le voir Ok, la chaîne a été créée il y a 8 mois c'est quand même récent euh, 8 mois à voir un cas, déjà énorme et vu le nombre de vues qu'il fait il y a quand même des vidéos qui fonctionnent et euh, ouais. il y a que des vidéos euh, de gaming différents gaming différents jeux et euh, aucun live pour l'instant Peut-être qu'il se lancera plus tard, ou peut-être qu'il s'est lancé ailleurs. Euh, la bannière bah, classique, euh, si on peut l'améliorer peut-être. Le petit logo, bah, ça va, hein, je pense que c'est dans son univers, c'est pour ça qu'il qu a ce logo-là et la petite bannière-là, parce que j'ai vu dans une... Voilà. Ok, nous allons passer à la deuxième chaîne, qui est Zalciver. Et il a atteint les 1,31 000 abonnés. Félicitations à toi salcifer Déjà la bannière bah... moi je trouve qu'elle est parfaite. Il y a... les réseaux sociaux qu'il faut. Bon, je pense que là, t'as mis un bout de logo, que c'est pas le même logo, c'est peut-être un ancien, nouveau, on ne sait pas, mais je trouve que c'est fait stylé comme Qu'est-ce que tu nous proposes Hey Moi, c'est Salcifer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ok. Il s'appelle Enzo, il a 16 ans. Il a commencé YouTube au début du confinement. D'accord, ça fait que c'est récent. Alors... Pour sa chaîne YouTube, il va faire euh, des vidéos, des lives, hein, sur différents jeux. Ok, intéressant. Et même aussi quelques tutos. Super. Et bah nickel. Puis il euh, se fait des objectifs à atteindre. C'est nickel. Puis il a des réseaux sociaux. Ok, super. Nous allons passer au contenu. Alors, oui, il y a beaucoup de gaming, comme on peut le voir. Des lives hein, et des vidéos. Comme on peut le voir. D'accord. Une compilation. Des petits boutons d'abonnement, etc. Des intros. Et plein de petites vidéos. Euh, et des lives aussi, comme on peut le voir. D'accord. Et oui, c'est aussi récent. C'est aussi il y a 8 mois. Voilà. Mais quand même, en 8 mois, de faire un cas d'abonné, c'est énorme. Hein Pour ma part, ça fait bien, ça fait bientôt 5 ans. Et je, je viens juste d'avoir les 1 cas. Alors, félicitations à toi. Continue ainsi. Tout ira bien. Bien sûr, toutes les chaînes seront mises dans la description, comme ça si vous voulez voir, en mieux pour regarder les vidéos des personnes. Si ça vous intéresse, ben, faites-vous plaisir, tout sera dans la description. Nous passons à la prochaine chaîne. Elle bambina Alors déjà, dès la nature, dès la bannière, on voit que ça sera que du Fortnite, d'après ce qu'on comprend. Alors, euh, on va juste lire le petit à propos. D'accord, direct ça commence par son PayPal, son ok. Ses objectifs. D'accord. Ok. Hop. Ok. Alors, il fait des lives Fortnite. De toute façon, c'est qu'une chaîne de Fortnite. Si vous aimez Fortnite, bah, ça va sûrement vous plaire. Vu qu'il fait que des lives Fortnite, voir des vidéos. <rire> mais beaucoup beaucoup de lives et quelques vidéos qu'il faut qu'il faut trouver. Voilà, tout simplement que du Fortnite il y a un an. Ok. Il y a un an. Ça va, un peu récent quand même. Et bravo à toi pour les 1336k d'abonnés. Nous passons. Après je trouve que la bannière la est quand même classique. Mais bon. Si ça pourrait être amélioré, tant mieux. Sinon, bah, ça restera comme ça. On comprend direct que c'est du Fortnite. Dans tous les cas, sur ce, on passe à la prochaine chaîne. MTX Officiel Creator. D'accord, déjà la bannière, moi j'adore, moi j'aime bien. Je pense que ça va être une chaîne de voiture, de gaming voiture sûrement. Nous allons lire la propos. Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne MTX Officiel Creator. Sur ma chaîne, vous allez pouvoir profiter de beaucoup de lives, principalement sur du GTA. Je fais de la création, courses et diverses activités. Je sors aussi quelques vidéos fun de nos courses et activités sur la plateforme PS4. Je souhaite un bon moment sur ma chaîne. Bon moment à toi aussi. Super, il a marqué quand il a passé le nombre d'abonnés. Tout ça, tout ça, d'accord. C'est super. Et il y a les petits liens en bas aussi. C'est super. Ok, j'avais bien raison dès le début. Jeux de voiture, tout ça, tout ça. J'avais raison. Et on voit bien qu'il y a plein de vidéos GTA, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout simplement. Peut-être quelques petits lives aussi, lancés de temps en temps. Mais euh, très très bien tout ça. Peut-être que je dirais qu'il manquerait de miniatures. Mais sinon, euh, globalement, plutôt pas mal. Et bravo à toi pour les 1,96k d'abonnés. Ok. Voilà on passe à la prochaine chaîne qui est J'adore Alors bannière classique mais je pense que ça peut le représenter. C'est un Québécois canadien. Je ne sais pas trop si il est dans le Can Canada ou si dans le Québec. c'est pratiquement pareil mais pas totalement pareil. Hein. Alors lui il fait beaucoup de sims. Parce que c'est une chaîne des sims. Voilà il est du Québec. Dext ça et vous avez des petits liens en bas voilà si vous aimez les sims cette chaîne va vous plaire parce qu'il fait euh, que des live sims et de temps en temps il peut faire des vidéos euh, des vlogs euh, plein de petites choses comme ça euh, des, des vidéos irl il a son genre à lui alors euh, voilà mais c'est beaucoup de sims. Ça peut lui arriver qu'il fasse autre chose que des sims, bien sûr, pour varier un peu les jeux. Mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup de sims, comme vous pouvez le le voir. Voilà. Après, il a essayé d'autres jeux pour changer un petit peu. Après, c'est une vieille chaîne, 3 ans. C'est quand même assez gros. Ok, nous allons passer à la prochaine chaîne, qui est Asmog. Ok, déjà, la la bannière, je pense qu'il pourrait avoir du fortnite, enfin pardon, du minecraft et peut-être d'autres jeux mais on ne sait pas. Par bon, moi j'aime bien la bannière et on va lire la propos. Ok, je fais beaucoup de tutos qui permettront de t'améliorer que ce soit pour tes vidéos youtube ou informatique, ça c'est très intéressant à savoir. Comme ça s'il y en a qui ne savent pas, mais euh, bah, grâce à ces vidéos ça peut aider à à améliorer les vidéos youtube ou même en informatique les applications il utilise beaucoup d'applications game pro <rire> bon, moi filmora je l'utilise aussi je sais pas si c'est pour moi Filmora x que j'ai ou pas bon, je sais que c'est un filmora euh, ses objectifs bah, il a atteint la moitié de ce qu'il voulait et il y a ses réseaux sociaux c'est super ok nous allons voir maintenant ce qu'il fait alors lui comme on peut voir il y a du tuto il y a des tutos, il y a des jeux pvp de minecraft hein, et plein de tutos qu'on peut le savoir des jeux euh, comme Among Us des remerciements aussi d'abonnés Attends, mais il y a 4 mois t'es à 300 et en 4 mois t'es à 1000 Ah ouais, ça a bien fusé tout ça Bravo, bravo, bravo ouais, Voilà, comme des tutos comme là, comme des concours aussi Voilà c'est ça, des tutos, du gaming Et plein de petites choses comme ça Qui peuvent beaucoup aider en fait, Il y a plein de miniatures Qui se ressemblent beaucoup comme là Parce que ça doit être sûrement dans la même Dans la même catégorie Ou pratiquement Mais euh, ouais. Après il manque quelques miniatures aussi Mais sinon c'est très très bien voilà. Il y a du gaming Et des tutos Tout ce qui pourrait sûrement plaire On va passer à la prochaine Chaîne Dark Officielle. Je pense que la bannière on peut créer, la modifier ou la changer, ou mieux la cadrer, je pense. Description, euh, a pas beaucoup de choses. Ok, ce serait mieux d'en mettre un peu plus, je pense. Et si jamais pendant cette vidéo vous pensez qu'il y a des choses que je devrais tirer, ne pas dire, et que vous voulez une seconde vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, ce que je dois dire, ce que je dois pas dire, etc. Parce que là c'est une première pour moi de réagir à des chaînes comme ça. Alors, bah n'hésitez pas à me dire euh, comment mieux faire, ouais. Alors il fait du Fortnite, euh, des lives, des vidéos, et pas que du Fortnite, il fait du R6, euh, jeu de guerre si je me trompe pas, et sinon il y a beaucoup de Fortnite aussi, ouais, beaucoup de Fortnite. On peut dire que c'est une, euh, une chaîne de Fortnite, parce qu'il y a beaucoup de Fortnite, et manque beaucoup de miniatures aussi. Vraiment beaucoup beaucoup de miniatures et la chaîne a été créée il y a un an En un an tu arrives à avoir un cas C'est énorme, bravo à toi bon, Surtout que les dernières on pas eu beaucoup de Malheureusement Mais bravo à toi et continue, continue ainsi à la prochaine chaîne qui sera mystique Alors virtuellement actuellement il est en live Parce que il est bientôt 23h et il live tous les jours les soirs à partir de 21h 21h30 comme vous pouvez le voir voilà. il fait une vidéo par semaine voilà tout simplement il fait beaucoup de minecraft de fortnite et en termes de vidéos il fait des, des vidéos euh, tuto de différents appareils euh, exemple un casque s'il si achète un casque il va expliquer euh, le fonctionnement du casque, tout ce qui va bien du casque, ses défauts, tout ça tout ça. Il peut faire aussi des petits vlogs tout simplement. En gros il explique le fonctionnement de, de l'objet, d'une caméra, euh, d'une souris, d'un micro, il explique euh, tout, tout en détail euh, l'objet. Et sinon il bah, du Fortnite, du Minecraft et voir euh, d'autres jeux. Tout simplement. Bravo à toi. Pour t1,57k d'abonnés. Nous allons passer au bonus qui est des Lego Stop Motion. Si vous aimez les Lego, vous allez être servi. C'est une chaîne qui est que pour les Lego. On Stop Motion, les gars, on Stop Motion. Il faut avoir l'idée, l'imagination, la créativité. Si vous aimez ça, ça peut vous plaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.